Et bien à tous les amis c'est aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu d'horreur euh, qui s'appelle enfin il n'est pas vraiment nouveau mais qui s'appelle Egg for Bart en voilà Là tu vois on dirait que ça lag like le jeu mais euh, ça lag like en plus J'ai l'impression que ça lag mais pas du tout. Putain elle m'a fait peur Genre je rentre avec là là, je te bats Mais non Mais la chance que pas Là, dans le menu, en on... ta langue, ouais. ouais. c'est for part Ah oh, putain, on faire des vidéos Non, Bon la manette mais je peux pas tourner la caméra avec la manette. J'ai un Ok j'ai un oeuf je j'ai l'impression qu'il y a marge. je suis pas bien. Ah j'ai super peur Il m'a fait peur t'as les Thibaut Putain y'a pas d'œufs Il y a trois chapitres Yes Putain j'ai deux autres. ça pute J'ai assez bien J'ai quand même trouvé des oeufs J'aime pas cette vidéo J'aime pas... pas cette vidéo enfin, J'aime D'horreur sur la chaîne. Je sais pas ce que là ta mère Bart mais. Elle est là. On l'a vu. genre envie de à l'étage. J'ai pas envie d'aller où elle On va aller dans la chambre à part. Je sais pas ce qu'elle a marche. On j'ai eu peur c'était ses yeux. Attends, attends, merde. Merde. Ah j'ai un œuf. Je lui ai fait venir ici. Attends. Ah, non, je crois pas que ça, on peut les fouiller. Deux. Allez, allez. On cherche deux, yes. pas la full version je crois pas enfin c'est la version 3.0 que j'ai là avec le bah. je meurs là et j'arrête là oh ah, putain je transpire j'ai chaud oh ah, j'ai chaud non sérieux j'ai vraiment chaud là. Putain, m'a tué. Y a pas de streamer, Putain elle était là dedans. Ah non. Oh non, oh putain, était ah, là dedans cette connasse. Putain, y a beaucoup de rumeurs là-dedans. <rire> ah, j'ai, pas envie de faire plus parce que en plus le jeu il lag. tu sais pas pourquoi le jeu il lag en fait. Ah, ça va les amis. Là il n'y a pas de son donc ça va ah, je m'en fous j j désolé, je suis désolé de faire une autre vidéo sur euh, ce jeu sur Egg for euh, Bart mais voilà j'ai chou je vous dis tout de suite j'ai chou là ah c'est bon je pensais le euh, moins mais... ça va <rire> Moi euh, non pas sur hein, pas pas vraiment, non pas trop. Ah m'a tué 4. Euh, bah ça va, je me débrouille pas mal. Euh, je trouve des oeufs. Je trouve des oeufs quoi. Euh, en fait, c'est que j'ai pas envie d'aller.. Euh, je, je me sens mieux dans.. à l'étage qu'en mmh. bas. Nous sommes mieux à côté de Bart aussi. On <rire> bah écoutez écouté les amis. Bah ça a là euh, pour aujourd'hui pour ce jeu d'horreur euh, horrible. Voilà, euh, qui lag, euh, je suis désolé, euh, je pensais pas qu'il allait laguer, pourtant j'aime mis la qualité plus basse, aussi pour pas que ça lag. Mais au final, euh, non, ça, ça, ça, voilà, non bah, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Egg4 Park, le tout premier jeu de bar. Est-ce que vous prenez ce que ça compte